Bon, voyons maintenant comment installer notre serveur VPS sur la machine. Premièrement, on va se connecter via un terminal soit en SSH, soit directement sur la machine. Et on va taper la commande suivante pour installer notre serveur FTP apt get install proftpd. On accède bien évidemment d'installer les dépendances et il ne nous reste plus qu'ensuite à configurer le serveur. Pour ce faire, on utilise un éditeur de texte comme par exemple vi, et on va ouvrir le fichier de configuration qui se situe à l'emplacement etc proftpd proftpdconf Une fois cela fait, on va désactiver le Use IPv6, donc en passant le paramètre en off. On va également décommenter la ligne Default Route et on va ajouter à la fin du fichier deux petites commandes que je vous ai mises en description de cette vidéo. Une fois cela fait, on enregistre le fichier et on redémarre notre service. A partir de là, il ne reste plus qu'à installer un client FTP sur notre PC par exemple et de nous connecter à distance au serveur avec son adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et on voit qu'on a accès aux fichiers du serveur. Bon et bien voilà, cette courte vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et à une prochaine vidéo. À bientôt.